aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à deux minutes. Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à madame Sophie Dessus. Merci monsieur le président. Madame la ministre, si les livres pouvaient parler, et si nous savions les entendre, ne doutons pas que du haut de leurs étagères, ces voix du silence nous interpelleraient. Législateurs, qu'avez-vous fait de votre loi dit anti-Amazon Tel Don Quichotte face au moulin avant, vous avez tenté de rappeler aux misérables que son Jeff Bezos et les siens, que s'il y a des droits, il y a aussi des devoirs, que la loi du plus forte n'est pas toujours la meilleure, que lorsqu'on s'implante dans un pays où on en paie les impôts, sans orgueil ni préjugé, que l'exploitation humaine est prohibée sous peine de retour à la case de l'oncle Tom, que le libéralisme à tout craint ne fera mûrir que les raisins de la colère. Ici, dans cette enceinte, c'est à l'unanimité que nous avons voté contre la gratuité des frais de port. Mais autant en emporte le vent. Nous nous retrouvons comme la conjuration des imbéciles face à une livraison évaluée à un centime d'euro. Et voilà comment, sans autre forme de procès, est détournée la loi en toute légalité. La peste soit d'Amazon et de ses semblables et 20 ans après la naissance de ces groupes, auteurs américains, allemands et japonais se mobilisent contre l'arme de destruction massive qu'ils incarnent. Ils demandent l'ouverture d'une enquête au département américain sur la situation monopolistique d'Amazon et vont au secours de Flammarion, bloqué dans la vente de certains de ses livres. Et nous, législateurs quel levier actionner face à cette guerre économique digne de l'Iliade, où l'un des belligérants veut s'octroyer le monopole de la librairie électronique jusqu'à en donner la nausée Comment le gouvernement peut-il remettre la librairie indépendante au cœur de la cité et faire du livre la priorité qui nous ramène vers de grandes espérances, puisque là où disparaît une librairie, surgit le Front National Comment enfin amener les 200 millions d'utilisateurs d'Amazon à résister à ce barbe bleue des temps modernes et à s'aventurer à l'ombre des jeunes filles en fleurs pour que vivent diversité culturelle et liberté de pensée Merci Madame Dessus. Madame la Ministre.